Bonjour, je m'appelle Younes, j'ai 19 ans, mais j'ai un handicap, mais ça ne m'empêche pas de travailler. Je passe une journée à Diodel pour faire une journée de audiovisuel au CHU pour voir comment faire un reportage. Voilà, donc là aujourd'hui, euh, dans le cadre de Diodel, euh, le CHU accueille plusieurs personnes, euh, dont deux au SELF. Alors si, si tu veux, bah, je te propose euh, qu'on aille à leur rencontre euh, pour voir comment ça se passe pour eux. Okay. Ils ont pu fumer une autre personne en respiration. Ils ont entouré la marelle dans le stagiaire. Alors, la journée du duo D est justement une journée pour faire découvrir le métier que nous pratiquons au quotidien. Puis, que j'ai enregistré les voix off. Et puis, j'ai terminé par le montage. Ça va le montage Ouais. Je vais regarder ce que tu fait un peu. C'est pas mal. Alors voilà, Younes a découvert le métier de journaliste reporter d'images. D'autres métiers sont à découvrir au CHU dans le cadre de l'opération Diodé. Pour participer en tant que professionnel, il faut se faire connaître auprès de la DRH. Et pour participer en tant que stagiaire, rendez-vous sur Diodé.fr.